Là, il était véritablement nécessaire, c'était un peu un terrain un, tout nouveau pour moi, un, un terrain d'expérimentation, euh, pas comme un chef d'entreprise, mais comme un espèce de chef d'orchestre euh, dont euh, j'étais personnellement euh, à cette époque-là, dans ce projet-là, la personne qui avait mis l'étincelle, le manutentionnaire à bord de ce bateau-là et euh, l'ambassadeur, celui qui allait en parler. Mais qu'il ne fallait pas non plus que je sois totalement au centre euh, de ce projet-là parce que le centre du projet, c'était effectivement de dire ce sera le bateau avec un être humain à bord, peu importe ce que ce soit, et qu'il était nécessaire de mettre euh, au sommet de chaque roue, de chaque rayon, de chaque roue, euh, comme une roue de vélo, de chaque rayon, donc euh, les rayons doivent tous être de la même distance, sinon effectivement ça ne tourne pas trop rond, et par moments ça ne tournait pas trop rond, et, euh, effectivement, non mais c'est aussi ça, ça a été, ce projet a été merveilleux, enfin moi j'ai progressé en tant qu'entrepreneur, en tant que personnel, en tant qu'humain, euh, grâce à ETARCOS. c'est-à-dire qu'effectivement, donc on a construit ce projet, une fois que l'idée avait été donnée, euh, que j'étais à peu près sûr que tout le monde avait dans la tête que ça allait impossible et que je n'allais pas y arriver, parce que j'aime aussi jouer avec ce côté-là, enfin je le cultive et je mets assez facilement les choses en place pour être persuadé que les gens ont dans leur tête que je ne vais pas y arriver, alors ça vient aussi peut-être d'une enfance où j'ai toujours aimé donner tort et notamment à ce père qui m'a parlé comme ça, donc je reprends toujours un peu la même recette et c'est toujours assez facile de mettre en place des personnes autour de moi qui sont persuadées que je ne vais pas y arriver et que je vais totalement me planter… Mais qui te suivent quand même. Mais qui me suivent quand même, et c'est ça qui est assez marrant, et, et à partir de là effectivement, euh, tout un réseau de personnes se sont mis en place, euh, des gens ont été d'accord, pas d'accord, il y a des gens qui ont quitté l'aventure euh, et parce que c'est aussi assez libre euh, dans ce truc là, mais bon an, mal an, euh, cette idée n'a pas toujours été bien reçue euh, de la part de tout l'ensemble des personnes qui rentraient dans le projet, ils imaginaient aussi que c'était plutôt quelqu'un à la tête et puis que des choses se mettaient en place et que là il y avait une forme de responsabilité qui n'a pas toujours été très bien, très bien comprise, peut-être que moi je n'étais pas non plus euh, dans une phase qui me permettait d'avoir bien compris et de favoriser aussi le, cette idée de tu es totalement autonome dans ton secteur parce que tu es à la tête d'un réseau de compétences qui sont aussi tes points forts etc etc mais que tout ça m'a permis d'apprendre.